Lundi, mardi et mercredi jusqu'à 14h pour le Québec et lundi PM, mardi et mercredi pour l'Europe. La Lune sera dans les Gémeaux, votre sixième maison, faisant un trigone avec Saturne, ce qui vous donne la patience et l'endurance ainsi que la détermination pour naviguer à travers ces journées qui seraient super occupées. Vous aurez un sentiment troublant. De devoir vous rattraper et cela vous démotive un peu. Aussi, ce n'est pas le bon moment de résister au changement, ni le moment de réagir de manière excessive ou impulsive. Une approche réfléchie, méthodique, patiente et euh, étape par étape est la meilleure. Pardon. Mercredi après 14h, jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi et vendredi pour l'Europe, la lune sera dans le cancer, votre septième maison. Elle vous oppose de votre maison de relation. Certains pourraient vouloir profiter de votre bienveillance et votre générosité. Pour eux, cette humeur bienveillante serait considérée peut-être une faiblesse. Assurez-vous bien que les personnes réceptrices de vos gestes généreux, les, les, les, les biens les bien méritent. Vous pourriez être présentement en train de réaliser un projet ou simplement exécuter une démarche ou une activité discrètement. Cette activité ou projet pourrait s'agir de la planification d'un voyage ou d'un déplacement dans le même pays, peut-être, où vous résidez euh, maintenant, ou bien euh, pourrait s'agir des études que vous voudriez entreprendre pour améliorer vos connaissances. Vous pourriez aussi être en retrait ou travailler en isolement à cause d'une certaine raison vous obligeant de le faire. Samedi, et dimanche, la lune sera dans le lion. Votre huitième maison, une, euh, une pleine lune aura lieu dans cette même maison et dont j'ai parlé en détail dans les prévisions mensuelles du mois de février. Alors je vous invite à consulter la vidéo de votre signe. Pour la nature du temps durant cette fin de semaine, elle va être une fin de semaine pas mal paisible, sauf que dans une certaine situation,